Bonjour, j'espère que vous allez bien. Récemment, on me demandait quelle est selon moi la part de chance en trading. Eh bien, pour moi, la part de chance, elle est vraiment infime. Effectivement, euh, les personnes qui se fient sur leur feeling ou sur la chance pour, pour gagner en trading, en bourse, eh bien, en général, ils ne font pas très long feu. Donc, il est clair qu'il faut une méthode, une méthode de trading il faut euh, suivre des indicateurs et non pas suivre les avis de, de certains gourous ou de certains analystes payés par des brokers. Donc euh, il faut vraiment que vous trouviez une méthode à vous, euh, basée bien sûr euh, sur euh, des méthodes qui ont été développées par euh, des personnes qui ont quand même quelques années d'expérience en trading, qui peuvent euh, vous donner donc des bonnes indications sur les indicateurs qu'ils utilisent, et sur une méthode réellement efficace parce que la chance en trading, moi je n'y crois pas, allez on va dire 2-3% maximum de chance en trading mais tout le reste c'est de la pratique, c'est de la technique, c'est comprendre comment fonctionnent les marchés, euh, connaître le marché parce que lorsque vous tradez par exemple l'euro-dollar ou que vous tradez euh, le dax et eh bien vous allez vous habituer à ce marché, c'est très important parce qu'il y a des configurations qui se répètent cycliquement, vous avez euh, des traders qui traitent euh, des, des centaines de millions euh, tous les jours et eh bien ils ont, ils ont leur méthode aussi, ils vont trader d'une certaine manière et euh, c'est eux qui font bouger bien sûr euh, les marchés. Ce n'est pas nous avec nos petits comptes de trading, même de quelques dizaines de milliers d'euros, qui euh, allons influencer les marchés. Donc il faut absolument euh, avoir une méthode qui permet de suivre les mouvements de ces traders, de trouver le moment où eux vont probablement euh, se positionner dans un sens ou dans l'autre, et pour ça eux aussi utilisent les indicateurs. Donc euh, on est euh, à ce niveau-là à égalité, c'est-à-dire qu'ils voient les mêmes signaux que nous, ils voient les mêmes indicateurs que nous, donc il est très important d'utiliser les indicateurs techniques qu'utilisent les traders. Et euh, à ce moment-là, vous aurez un maximum de chances, enfin de chance, non, de, de probabilité de réussite, puisque la chance n'a rien à voir avec ça. Donc c'est vraiment euh, la réussite qui va dépendre de la méthode de trading que vous utilisez. Donc Moi je trade depuis une dizaine d'années donc euh, j'ai perdu de l'argent, j'en ai gagné et avec le temps évidemment je gagne de plus en plus souvent et euh, je gagne avec euh, un taux de réussite euh, actuellement avec mes méthodes de scalping de l'ordre de 90 à 100% donc la plupart de mes journées sont gagnantes et euh, c'est la méthode de scalping que j'ai mise au point qui en tout cas pour moi et pas mal de mes étudiants donne les meilleurs résultats. Je suis toujours ouvert à découvrir des nouvelles méthodes, mais euh, ce qu'il ne faut pas faire si vous avez des bons résultats avec une méthode, c'est changer du tout au tout. Donc vous pouvez affiner, vous pouvez essayer euh, d'améliorer euh, votre méthode, mais ne comptez pas sur la chance pour augmenter euh, vos résultats. Donc euh, moi, ce que je vous invite, c'est à acheter différentes méthodes. Donc euh, vous avez ma méthode ici euh, au scalping qui est ma méthode Ishimoku qui vous permettront d'avoir déjà euh, d'excellents résultats. De l'ordre de 90 à 100% de trades gagnants tous les jours, c'est tout à fait possible. Pourquoi Parce que c'est une méthode à très court terme. Donc on, on va prendre des trades qui durent euh, euh, 30 secondes, une minute la plupart du temps. Et euh, on peut gagner pas mal d'argent de cette manière-là tous les jours parce que les marchés bougent tous les jours. Donc, euh, si vous prenez le Forex, bien il est ouvert euh, 24 heures sur 24, euh, du dimanche soir au vendredi soir. Donc, euh, vous imaginez euh, le nombre d'opportunités euh, qu'on a sur un tel marché. Et l'avantage, c'est que même si euh, un marché ne bouge pas beaucoup en scalping, vous pouvez euh, profiter de très petits mouvements et gagner ainsi euh, des sommes importantes en faisant par exemple 10 e trades euh, en une heure, c'est tout à fait possible. Votre journée est terminée après une heure de trading et vous pouvez aller vous promener ou faire euh, ce que vous voulez. Donc, euh, ne comptez pas sur la chance si vous vous lancez en bourse. Il faut absolument que vous ayez une méthode de trading. Et je vous invite à tester ma méthode. Euh, Ce n'est pas un gros investissement hein, comparé à d'autres méthodes que, qui sont commercialisées. Et euh, je suis certain que si vous suivez bien les vidéos d'apprentissage, vous aurez directement de très bons résultats. Ça vous vous mettrez euh, quelques heures à regarder toutes les vidéos et dès le lendemain vous pourrez tester ma méthode sur un compte de démonstration et après passer à un compte réel et si vous avez des questions je suis là s'il y a des choses que vous ne comprenez pas mais je pense que maintenant donc j'avais fait une version 1.0 de ma méthode de scalping ensuite j'ai fait une version 2.0 qui répondait à pas mal de questions de mes étudiants. Il y avait certains points qui n'étaient pas très clairs pour les étudiants dans la version 1.0 et j'ai essayé d'éclaircir euh, tout ça dans la version 2.0. J'ai eu pas mal de retours de mes étudiants donc qui disent qu'effectivement la 2.0 est vraiment top à ce niveau-là. Donc, euh, voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de la chance. Donc, ne comptez pas sur la chance pour gagner en bourse. Il faut vraiment que vous ayez une méthode, que vous soyez rigoureux, euh, prendre les positions vraiment pas n'importe quand, prendre vraiment lorsque les indicateurs sont euh, dans les positions optimum, comme je l'explique euh, dans ma formation au scalping. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la, partagez-la, mettez-moi un pouce bleu